Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de KDVN Live. Donc la première des choses à faire, ça va être de préparer ces fichiers. Pour préparer ces fichiers, chacun a sa méthode. Personnellement, je mets tous les fichiers qui vont me servir à créer une vidéo Donc, à l'intérieur d'un dossier que je mets sur le, le bureau, dans lequel on va retrouver les trois types... De, de fichiers qu'on peut utiliser, donc une image, un son et une vidéo. Par la suite, on va donc lancer le logiciel K2N Live et on va lui demander d'enregistrer le fichier qui sera créé dans vidéo. Voilà, donc le dossier vidéo se trouve dans le répertoire personnel et ici dans vidéo. Évidemment, vous pouvez l'enregistrer où vous voulez, vous pouvez l'enregistrer sur le bureau si vous le souhaitez. Et du coup, on va taper le nom du fichier qu'on va créer. Ici, je vais l'appeler « fichier de sortie ».